ça fait plus de, euh, presque trois mois et demi maintenant qu'elle est dans le programme mission passion et en fait elle a eu des résultats euh, assez rapides et l'idée pour nous là c'est de décortiquer comment elle a fait comment euh, elle en est arrivée à ces résultats pour que vous puissiez vous dire bah tiens ok c'est intéressant ça je vais faire ça ça je vais faire ça tiens ça je comprends pas donc euh, juste pour vous tenir au courant euh, ce sera enregistré, donc la session avec Chloé. Par contre, on aura un temps de questions-réponses après qui ne sera pas enregistré. Donc voilà, le temps avec Chloé sera enregistré. On le partagera éventuellement publiquement. Euh, donc, euh, gardez vos questions pour après notre session. Donc, on va commencer par euh, ça. Bah, Chloé, euh, je suis très, très content de t'accueillir parmi nous. Euh, tu es vraiment euh, quelqu'un qui a compris les choses très rapidement, qui a la bonne technique, qu'il a le bon mindset. Tu as aussi vécu des challenges et ça, ça rend aussi les choses assez intéressantes. On verra si tu veux en parler. Donc, Chloé, si tu veux bien commencer par te présenter, euh, qu'est-ce que tu faisais avant le coaching et pendant que tu fais du coaching et après on rentrera dans le vif du sujet de ton activité. Ça te va Oui, merci. Euh, bonjour à tous. Du coup, moi, c'est Chloé, j'ai 29 ans. Euh, J'habite en région parisienne et euh, je suis docteur en biologie et plus spécifiquement en toxicologie. Euh, euh, mon activité salariale, c'est euh, l'évaluation de, de la sécurité des, des cosmétiques et euh, je me suis lancée en tant que coach euh, au mois de janvier euh, et aujourd'hui j'accompagne les femmes pour qu'elles puissent comprendre les signaux de leur corps et se débarrasser de leur acné. Euh... Et ça, c'est venu en fait euh, suite à un coaching que j'ai fait au mois d'octobre l'année dernière pour trouver ma mission de vie parce que je ne me retrouvais plus vraiment dans, dans mon travail. Même s'il si, euh, y a encore des choses que, que j'aime aujourd'hui, euh, c'est vrai que euh, j'avais. Euh, il me manquait quelque chose en fait dans, dans ma vie. Euh, je ne trouvais plus vraiment de sens. Et euh, suite à ce coaching, j'ai réalisé que j'avais un besoin de contribuer euh, qui n'était pas rempli. Et comme euh, moi j'ai beaucoup euh, souffert de l'acné euh, suite à notamment l'arrêt de ma pilule euh, il y a quelques années, euh, jusqu'à trouver une, une façon de, de m'en débarrasser euh, et que j'ai et que j'ai aussi euh, découvert le développement personnel à peu près en même temps. Pour moi devenir coach de vie avec une spécialité euh, dans l'acné et la santé, c'était c'est euh, venu comme une évidence en fait. Cool, cool. Et euh, dis-nous quels ont été tes, tes premiers défis, tes premiers challenges euh, que tu as rencontrés à partir du moment où tu as pris cette décision euh, Alors, je dirais que le premier défi pour moi, ça a été d'abord euh, le regard des autres euh, parce que je me, suis, donc, je me suis lancée sur Instagram d'abord. Euh, j'ai eu, bien sûr, j'ai reçu énormément de, de soutien de la part de mes proches, de la part de mes amis, etc. Et euh, c'est vrai que euh, Assez rapidement, j'ai eu des abonnés sur Instagram, tout ça, euh, de par euh, mes différentes connaissances. Mais il euh, y a eu un moment où tout le monde n'était pas forcément d'accord avec ma méthode. Donc j'ai eu euh, quelques petites critiques qui, en plus, m'ont fait évoluer et qui ont été, euh, au final, assez positives. Mais euh, ça a été assez dur pour moi, parce que déjà, le fait de s'exposer sur, euh, sur Internet pour la première fois, euh, ce n'est pas forcément évident. Et en plus, euh, se rendre compte qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, c'est ça, je dirais que ça a été un, un challenge. Euh, ensuite, euh, mon plus gros challenge, ça a été aussi euh, lors des appels stratégiques, lorsque euh, euh, bah forcément au début, ça ne marche pas, il faut un petit peu de temps pour avoir ses euh, premières ventes, etc. Et, euh, et le fait d'avoir des refus, au début, je le prenais très personnellement. Euh, J'avais du mal à me détacher, en fait. Et euh, justement, euh, le fait de se dire que, je disais tout à l'heure, c'est que euh, Finalement, un prospect qui dit non tout de suite, ça ne veut pas dire qu'il dira non demain. Et c'est important de garder des bonnes relations, etc. Mais sur le moment, moi, j'avais toujours un petit peu euh, cette, euh, cette sensation que si on me disait non, ça voulait dire qu'on ne me met pas. Euh, mm -hmm. Donc, euh, j'ai dû travailler là-dessus. Okay, OK. Pourquoi tu as décidé de, de rejoindre, de te faire accompagner Donc, euh, bah, tu as été coachée une première fois par euh, une coach pourquoi tu as rejoint mission passion et pourquoi tu as trouvé ça nécessaire dans le développement de ton activité euh, pour moi c'était une évidence que je devais me faire coacher parce que je ne, je n'y connaissais vraiment rien euh, euh, enfin, je connaissais le développement personnel depuis des années donc je savais à peu près comment comment comment enfin, ce que c'était d'être coach mais euh, je, je n'avais jamais fait de formation en coaching et puis euh, tout aspect vente marketing réseaux sociaux euh, je je connaissais un petit peu, mais de loin, je regardais ça de loin et pour moi j'avais vraiment besoin d'un coup de boost en fait. Euh, et, et Mission Passion en, en particulier, ça me convenait très bien parce que c'était justement pour, pour les gens qui se lancent, mmh. euh, ceux qui partent de zéro. Et, et j'avais vraiment accès à, à toutes les connaissances pour, pour, pour, pour pouvoir me lancer et surtout le soutien de par toute l'équipe qui y a derrière et tous les coachs, etc. Okay, cool super super chloé du coup raconte nous comment tu as eu tes premiers clients euh, c'est arrivé quand comment et euh, comment tu as procédé voilà sens toi libre de partager ce que tu as envie de partager forcément dis toi de base qu'on est curieux et qu'on a envie de tout savoir mais c'est toi qui vois euh, ce qui te met à l'aise bien sûr oui alors mes premiers clients euh... Ça s'est fait en plusieurs étapes. Donc, euh, déjà, pour moi, ça a été la création de mon compte Instagram. Pour moi, vraiment, ça a été euh, primordial parce que ça m'a donné euh, quelque part euh, une autorité et ça m'a permis de, de parler de sujets voilà, de santé, de peau et euh, de faire une grosse partie storytelling aussi. Parce que souvent, ce que j'ai remarqué et euh, qui marchait bien, c'est le fait que les abonnés s'identifient à nous euh, et le, quand je racontais mon histoire, j'avais énormément de, de jeunes filles euh, ou jeunes femmes euh, qui viennent qui venaient me parler pour me dire euh, qu'elles avaient vécu la même chose, ou qu'elles vivaient actuellement la même chose et qu'elles se reconnaissaient beaucoup dans mon discours. Euh, donc ça, ça m'a permis déjà d'avoir mes premiers contacts avec, euh, avec mes abonnés. J'ai fait aussi de la prospection, donc où je suis allée euh, discuter avec, euh, avec des femmes euh, directement sur Instagram. Euh, et donc c'est comme ça que déjà que j'ai eu mes premiers appels, je dirais avec la prospection. Ensuite, euh, ce qui m'a permis d'avoir des ventes, donc c'est à force de faire des appels. Je dois dire que je ne sais pas, peut-être au bout de mon sixième, septième appel, j'ai eu ma première vente, je pense. Euh, euh, sachant qu'il y a eu des hauts et des bas euh, euh, parce que euh, notamment euh, je devais faire un, une collaboration avec euh, une de mes connaissances qui était aussi euh, influenceuse et finalement ça s'est pas fait donc euh, j'étais très déçue euh, mais euh, j'ai toujours euh, j'ai toujours rebondi en fait euh, m'accrocher jusqu'à ce que ça marche et et je dirais que ça a été ça a été vraiment euh, pour moi ouais le storytelling euh, qui a permis aux, aux femmes de, de s'identifier à mon histoire et c'est comme ça qu'elles m'ont fait confiance cool est-ce qu'on peut faire un zoom sur tes appels ça s'est commencé ça s'est passé comment les premières fois comment tu t'y prenais euh, au moment de présenter de l'offre notamment comment ça s'est passé euh, L'avantage, c'est que euh, comme, comme j'avais déjà, euh, notamment grâce au, avec le, les coachings de Mission Passion, j'avais un script, j'avais euh, euh, entraîné aussi avec les coachs, etc. Euh, donc, euh, je ne suis pas partie, euh, comme ça, je n'ai pas été lâchée dans la nature, même si bien sûr, au bout d'un moment, il faut se lancer et il faut y aller, même si ce même n'est si pas parfait. Euh, sans doute que mes premiers appels étaient un peu chaotiques. Mais euh, moi, j'y prenais beaucoup de plaisir parce que… Euh, je c'était pour moi l'occasion de, de rencontrer des nouvelles personnes et d'aider quelqu'un à un instant T, même si euh, derrière, euh, les, les femmes ne prenaient pas forcément euh, le programme. Euh, euh, Ce n'était pas grave parce qu'au euh, moins pendant une heure, elles avaient discuté de leurs problématiques. Je leur avais donné euh, quelques conseils à la fin et puis, euh, et puis ça leur avait apporté quelque chose. Ça leur avait permis de réfléchir sur leurs problématiques et avoir plus de clarté. Mmh. Euh, donc ça, oui, ça a été mes premiers appels qui n'étaient sans doute pas parfaits, mais euh, au bout d'un moment, à force euh, euh, de faire euh, des, de revenir dessus aussi avec les coachs, du coup, euh, euh, d'exposer un petit peu euh, les problématiques euh, auxquelles j'ai fait face, les différentes objections que j'ai eues au moment où j'ai présenté mon offre, euh, bah, à force, ça, ça, ça a marché. Okay. Parle-nous de ta première cliente, alors plus précisément, comment, pourquoi avec elle ça, ça, ça a matché finalement et comment tu t'es sentie aussi Pour ma première cliente, c'est vrai que c'était assez inattendu parce que euh, euh, c'était le jour où j'avais eu une mauvaise nouvelle, justement où, cette, où la collaboration avec euh, cette connaissance euh, que j'avais qui était influenceuse s'était arrêtée euh, aussi peu qu'elle avait commencé. Donc j'étais pas forcément dans un très bon état d'esprit, donc euh, hmm. je me suis dit, bon allez, je vais faire une expérience de coaching, je ne vais pas faire un appel stratégique hmm. et en fait, on a tellement eu un bon feeling toutes les deux que au fur et à mesure de l'appel, j'ai senti qu'elle voulait que j'aille plus loin et comme moi, j'avais déjà fait des appels stratégiques avant, du coup, euh, j'ai switché en fait euh, et puis euh, je ai présenté mon offre et, et c'est parti. quoi ok Très cool, cool, à ton avis, qu'est-ce qui a fait que ça a marché avec elle et pas avec les autres euh, je pense qu'elle était prête, euh, elle-même dans sa tête, elle était, elle était décidée et, euh, et elle avait envie de se lancer. Et je pense aussi maintenant avec le recul parce que du coup, je l'accompagne depuis, depuis six semaines et euh, forcément, il y a une confiance qui se crée, donc euh, elle, elle m'en dit un petit peu plus sur elle, etc. Et, euh, euh, au moment de la vente, en fait, je n'ai pas, pas parlé que de l'acné, en fait. j'ai aussi par, parlé de la dimension émotionnelle qui pour moi est aussi importante voire plus importante que la, la en elle-même et, euh, et donc cette première coachée elle a elle avait une, une blessure du passé qui, qui nécessitait en fait de avec laquelle elle n'était pas en paix et qui nécessitait pour elle d'en parler et de, de tirer un trait là-dessus donc quand, quand quand on a discuté elle s'est dit qu'elle pouvait faire deux pierres de coups. en fait enfin d'une pierre de coups, c'était à la fois l'acné et à la, à la fois cette cette dimension émotionnelle pour qu'elle puisse retrouver confiance en elle et, et souffrir aux autres. Donc, je pense que ça a été, ça a été les deux éléments enfin, voilà, qui ont fait qu'elle qu s'est lancée avec moi. Ok, super, super. Euh, Parle-nous de ton offre aussi. On aimerait en savoir un peu plus. Quoi, si tu veux bien partager les détails pour qu'on comprenne comment tu l'as construite déjà, pourquoi tu l'as construite comme ça. Euh, ouais. euh, alors après, ouais, mon offre… Euh, du coup, comme il y a une dimension quand même santé avec forcément des conseils, euh, déjà c'est une offre sur trois mois euh, avec euh, du coaching, euh, donc euh, une séance de coaching individuelle par semaine et aussi justement pour la partie santé-conseil, une formation en ligne avec des modules qui se débloquent de semaine en semaine. Euh, donc de, de cette façon, euh, les coachés, elles peuvent avoir à toutes les, accès à toutes les connaissances théoriques via la formation en ligne. Et par contre, en séance de coaching, on ne parle pas de santé, on, enfin on ne parle vraiment de, que de santé mentale. J'ai envie de dire, on, on fait vraiment du, du coaching de vie. Euh, et c'est entre les séances qu'elles peuvent me poser toutes leurs questions euh, sur l'acné. Euh, notamment, moi, il y a une grosse partie sur l'alimentation, etc. Euh, et je fais aussi un suivi euh, de leur peau. Euh, semaine après semaine, je leur demande de prendre des photos de leur peau et je suis leur alimentation euh, pour être sûr que euh, qu'elles avancent dans la bonne direction et qu'elles puissent avoir des résultats très rapides. Ok, cool. Comment tu as vécu le fait que, bah, tu vois, comme, comme toi, moi non plus, je ne suis pas certifiée. La plupart des clients dans Mission Passion ne sont pas certifiés. Comment tu as vécu le fait de, de coacher des gens alors que tu n'avais pas forcément une grande expérience euh, avant Comment ça se passe avec eux, avec elles du coup euh, bah D'abord, en fait, euh, j'ai je, je proposé à mes amis en fait, de les coacher gratuitement, comme ça, euh, tout à fait euh, pour moi, m'entraîner. Euh, ça m'a permis d'avoir euh, un peu plus confiance en moi euh, sur ce retour positif que je recevais derrière. Et euh, je, je pense que je ne partais pas tout à fait de zéro parce que j'avais déjà, euh, déjà été coachée et puis j'écoutais beaucoup de contenu euh, de développement personnel, même des replays de coaching depuis deux ans, en fait. Donc, c'était quelque part un petit peu en moi et ça m'a permis d'avoir la confiance après bien sûr aussi euh, euh, via mission passion j'ai eu, eu l'occasion d'être de, de formée aussi par un, par un coach euh, justement aux pratiques de coaching mais je dirais que il m'a surtout donné confiance en fait euh, ça mmh. a été le fait de, de se lancer et de se dire que bah, de toute façon ce sera pas parfait et, et, euh, et, et, et, et rien que le fait euh, qu'une personne vient, vienne te voir euh, et puis, euh, discute avec toi et te partage un petit peu ces problématiques du moment. Rien que ça, ça va l'aider en fait. Ouais. La C'est quoi selon toi euh, les, les qualités qu'un coach devrait avoir certifié ou non d'ailleurs, euh, qui, qui en ferait un bon coach euh, Le fait d'être dans le non-jugement hum. Et euh, de toujours euh, remettre en question euh, ce que dit le coaching. Okay. De jamais, jamais le croire euh, content, en fait. Euh... Ah, Dis-nous en plus, c'est très intéressant. Euh, ça, je m'en suis surtout rendu compte pendant les appels stratégiques. C'est-à-dire qu'au euh, début, euh, les femmes vont me dire que tout va bien dans leur vie. Elles sont super épanouies. Et puis, au fur et à mesure de l'appel, elles s'ouvrent, elles s'ouvrent. Et puis, 10 euh, minutes avant, avant la fin, elles vont me dire un truc... Euh, « Ah, mais moi, en fait, je suis en dépression. Enfin J'ai vécu un gros traumatisme il y a deux ans. Et, » Et donc, euh, maintenant, en fait, avec l'expérience, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on me dit quelque chose, je me dis « Bon, peut-être que c'est vrai, c'est possible, hein, mmh, mais je vais mmh. quand même questionner pour m'assurer. » Parce qu'en fait, c'est pour elle. Parce que le fait que euh, la coachée me, me mente à moi, c'est pas un souci, mais il ne faut pas qu'elle se mente à elle-même, en fait. Mmh. Et C'est ça le rôle du coach, c'est de lui faire prendre conscience que de l'histoire qu'elle se raconte qui n'est pas forcément la vérité, que ce soit positif ou négatif. Hein. Ouais. Et euh... wow. Génial, génial. Chloé, euh, sans fausse humilité, comment ça se passe aujourd'hui avec tes clientes en as combien et euh, quels résultats elles ont déjà eu Quels sont les mots Si je devais les interviewer elles justement, qu'est-ce qu'elles me diraient euh, donc là, euh, actuellement, j'ai quatre coachés, parce qu'en plus, j'ai fait une vente hier. Ah, bravo <rire> Vas-y, mais... <rire> ah, trop cool, trop cool <rire> Donc, euh, euh, voilà, j'ai quatre coachés euh, qui ont pris mon, mon programme, du coup, haut euh, de gamme. Et euh, euh, pour, les, pour les premières, euh, ça fait entre six et quatre semaines qu'elles ont commencé. Et... Euh, je me rends compte de leur transformation, alors notamment physique au niveau de la peau, mais surtout mentale. Et en fait, c'est ça qui est incroyable, c'est-à-dire que quand elles ont commencé à euh, euh, changer par alimentation, pour elles, ça leur semblait impossible. Euh, et puis, euh, finalement, euh, avec le coaching, elles se sont rendues compte qu'elles étaient capables de, de, de remettre en place leur routine. Ah, cool. Ouais, et, et, et, imaginons que je sois à ton assistant et que tu me payes pour aller euh, faire une enquête de satisfaction auprès de tes clientes. Qu'est-ce qu'elle me dirait verbatim à ton avis ouais, Elles ne peuvent pas deviner d'ailleurs, elles regarderont peut-être cette vidéo euh, plus tard en replay, mais à ton avis, qu'est-ce qu'elle me dirait à moi Pas à toi, tu n'es pas là. Qu'est-ce qu'elle me dirait à moi euh, Ouais, Ça se passe comment euh, l'accompagnement avec Chloé C'est pas facile de répondre à cette question. <rire> je pense qu'elle dirait… Euh... Euh, qu'elles se sentent mieux dans leur corps, qu'elles ont appris à, à connaître leur corps euh, depuis qu'elles ont rejoint le programme, et euh, qu'elles qu apprennent aussi à conscientiser leurs pensées, leurs émotions, euh, de façon à prendre plus de recul sur euh, tous les événements euh, qui leur arrivent dans la vie, mmh. et tout ça, ça contribue à ce qu'elles aient plus euh, confiance en elles, en fait, et elles se détachent du regard des autres aussi. Euh. Super, super. Euh, je pense que tu ne m'en voudras pas de, de parler du fait que pendant. Donc, tu as eu tes premières clientes au bout de deux mois, à peu près environ. Hein, tu as eu un, un flux de clients. Et après, tu as eu une, une, une traversée du désert. Et là, bah, je suis hyper content de savoir qu'hier, tu as closé. Qu'est-ce qui s'est passé Comment toi, tu l'as vécu Pourquoi Si tu devais analyser un peu cette période où euh, bah, il ne s'est pas passé grand-chose, ce serait quoi ton analyse, ton feedback euh, déjà, je pense qu'une des raisons pour lesquelles euh, j'ai eu des clientes euh, assez rapidement, c'est parce que euh, euh, je me sentais prête, en fait. À, c je pense que le fait d'être coach, c'était un petit peu en dormance au fond de moi pendant depuis de nombreuses années. Et du coup, à partir du moment où je me suis autorisée moi-même à être coach, euh, là, j'ai été pleine d'énergie et j'avais tellement envie d'avoir des clientes que du coup, euh, euh, même si j'avais des appels, qu'au début ça aboutissait pas, je continuais, je continuais, j'y croyais en fait, j'y croyais, euh, euh, j'étais sûre au fond de moi que ça allait marcher euh, parce que j'étais vraiment prête en fait mmh. euh, à accueillir euh, ces clientes. Et après effectivement, euh, j'ai eu un moment où ça m'a fait peur <rire> parce mmh. que <rire> j'ai eu euh, trois clientes d'un coup et euh, bon, je suis toujours en activité de salariée à côté, donc. Euh, euh, déjà, au niveau de gestion du temps, il a fallu que je m'organise, mais c'était surtout que je me disais, OK, alors maintenant, c'est bon, je, je sais vendre, on va dire que je, je sais vendre, mais euh, maintenant, il faut que j'assure <rire> en tant que coach, il faut que mes clientes soient satisfaites. Euh, donc, du coup, j'ai préféré lever le pied un petit peu euh, pour, euh, pour pouvoir vraiment me consacrer euh, sur euh, moi, euh, pouvoir répondre euh, euh, aux attentes de mes clientes et les satisfaire à 100%. J'ai eu un moment comme ça où euh, j'avais encore quelques appels, mais je, je doute que j'étais un, euh, un petit peu moins convaincante euh, parce que moi-même, je n'étais pas prête à avoir des nouvelles clientes. Et euh, après, bon, il, il s'est passé aussi des choses hein, dans mon business. Euh, tu sais, hein, mmh. j'ai eu des, des, des challenges <rire> ouais. qui, euh, qui m'ont aussi euh, fait remettre en question euh, euh, ce que je faisais, etc. Et ça m'a provoqué quand même une baisse d'énergie euh, et ça s'est ressenti tout de suite dans mes appels. Et quelque part, je me dis que voilà, tout arrive pour une raison et, et sans doute que ce n'était pas le bon moment en fait, pour moi d'avoir des nouveaux clients. Alors, c'était très frustrant parce qu'émotionnellement, au bout d'un moment, je crois que j'ai enchaîné quasiment une dizaine d'appels derrière qui n'ont pas forcément abouti. Et c'était très dur parce que moi en plus je, je développe un, un affectif tout de suite très fort avec mes, avec mes prospects, j'ai envie de les aider tout de suite. Et c'est vrai que du coup je ne comprenais pas trop pourquoi elle ne voulaient pas prendre le programme, etc. Et en fait je pense que c'était vraiment dû au fait que comme j'étais dans une énergie basse, euh, je n'étais pas, pas dans de bonnes conditions pour, pour, pour avoir des nouveaux clients. Alors j'ai essayé de lâcher prise, en fait, et de me dire, bon, bah ça viendra quand ça viendra. Et puis, bon, là, hier, hier ça s'est débloqué. Donc. Hum. Chouette, super. Et c'est top que tu partages ça, quoi que tu nous fasses comprendre qu'en fait, la vente, c'est aussi beaucoup de toi. Oui, tu tombes sur des bons et des mauvais prospects. OK, d'accord. Mais… Ton état d'esprit, c'est-à-dire toi tu peux me donner le meilleur prospect au monde si euh, je suis bad, si je suis euh, rabat-joie, si je suis négatif et je broie du noir. Bah, euh, franchement, je ne vais pas faire un bon appel et du coup, je ne vais pas l'avoir non plus. Quoi. Donc, c'est comment garder l'énergie euh, au, au top. Tiens, dis-moi un peu plus… Euh, pour ceux, par exemple, qui se posent la question de s'ils doivent rejoindre Mission Passion ou pas, durant, moi, ce que j'essaie de faire comprendre aux prospects hein, qui veulent rejoindre Mission Passion, c'est qu'on n'est pas là juste pour leur expliquer la théorie. Ça, tu, en quelques semaines, c'était réglé, mais surtout de les soutenir dans les moments un peu plus difficiles. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur ça, sur le fait que quoi dans quelle mesure Mission Passion t'a soutenu durant cette période oui, et justement, ça a été énorme en fait et je me dis que euh, c'était une grande chance pour moi d'être euh, dans Mission Passion au moment où justement j'ai eu des challenges dans mon business parce que, euh, que ce soit avec toi ou avec les autres coachs, en fait, j'ai vraiment reçu euh, une écoute et un soutien immense, même de la part de, de mes collègues euh, Mission Passion. s'est hein, euh, créé un, un groupe WhatsApp avec… Euh, avec des filles de, de mission passion et on, on, se, on se soutient aussi mutuellement. Donc, c'est en fait, ça, ça a vraiment euh, contribué énormément au fait que je puisse tenir bon et aussi toujours me remettre en question. C'est ça. Mmh. C'est jamais euh, rester sur ses acquis. Euh, euh, et de toute façon, euh, euh, l'entrepreneuriat le, et le coaching comme ça, c'est du développement personnel en fait. C'est-à-dire qu'on euh, mmh. euh, grandit en même temps que notre business. Et ça, c'est fou parce que… Aujourd'hui, je me rends compte que des, euh, des traits de ma personnalité qui ne m'ont jamais euh, posé problème dans ma vie, aujourd'hui, peuvent me freiner en appel stratégique, et, etc. <rire> et c'est génial parce qu'avec bah, Mission Passion, donc, euh, notamment avec euh, les, les coachs en développement personnel, etc., on peut en même temps euh, travailler là-dessus de, pour faire en sorte que le business puisse ouais. grandir en même temps que nous. Tu veux et, nous donner un, un exemple peut-être pour illustrer ça oui, bien sûr. Bah, moi, du coup, euh, je suis assez euh, people-pleasing, euh, ce que je disais un petit peu tout à l'heure, euh, c'est que euh, j'aime euh, beaucoup faire plaisir aux gens. Euh, mais bon, en fait, quand on est people-pleasing, c'est qu'on veut se faire plaisir à nous-mêmes, hein. <rire> c'est qu'on veut que les gens nous aiment. Et, et justement, euh, avec la coach en développement personnel, on, on travaille beaucoup là-dessus parce qu'aujourd'hui, c'était plus un frein dans mon business euh, parce que euh, quand, quand, quand, les, quand les prospects ne voulaient pas s'engager avec moi, je, comme je disais, je le prenais très personnellement et ça m'affectait. Sauf que derrière, comme j'étais affectée, bah forcément, je postais peut-être moins sur Instagram où j'étais moins enjouée et puis la façon de, de faire euh, était peut-être moins alignée. Donc, euh, bah, tout ça, ça entraîne que euh, au final, les gens se sentent moins attirés par toi et tu, tu vends moins. Enfin, Voilà. Et... Euh, Chloé, euh, tu vois, nous on a travaillé sur une liste de notre cliente idéale et c'est vrai que toi tu as beaucoup de qualités qui répondent à cette liste et une qualité qui m'a toujours impressionné parce que euh, ce n'est pas euh, tout le monde qui a cette qualité c'est que jamais, je ne t'ai jamais entendu me sortir des excuses raconte, te raconter des histoires tu as toujours assumé et été responsable et euh, même dans les moments difficiles tu pouvais être triste et affecté, mais tu ne te plaignais pas. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus Pas tellement pour te vanter, mais pour aider ceux qui nous regardent euh, à, à comprendre ça. Parce que pour toi, c'est peut-être évident, mais c'est vraiment pas évident pour tout le monde. Donc, en quoi ta capacité à prendre tes responsabilités et à ne pas te plaindre a fait ton succès, à ton avis Après… Euh... Euh, c'est vrai que je me plains un petit peu auprès de ma famille, et... <rire> ça, bon, <rire> comme tout le monde, j'imagine. Non, mais euh, par contre, prendre la responsabilité de ses émotions et de ses actions, ça, c'est vrai que c'est quelque chose pour moi qui est fondamental et que j'ai compris, je dirais, euh, justement le, lors de ces dernières années où j'ai beaucoup travaillé euh, sur le développement personnel. Et, et je dois dire que même mon histoire, euh, rien que l'acné que j'ai eu, par exemple, euh, Eu une, quand j'ai eu de l'acné, j'ai eu une grosse période où j'ai blâmé en fait euh, l'univers à me dire « mais pourquoi moi j'ai de l'acné à 26 ans, euh, c'est pas normal enfin, ?» J'essayais en fait comme ça de, de, de, de, de, de rejeter la faute sur, sur, sur, des, sur des choses que je ne pouvais pas contrôler. Et en fait, c'est vraiment à partir du moment où j'ai pris mes responsabilités et où j'ai compris que euh, non, en fait, si j'ai de l'acné, c'est parce que j'ai une mauvaise hygiène de vie, euh, c'est parce que j'ai pas su écouter mon corps, c'est parce que j'ai pris la pilule pendant 10 ans, c'est de ma faute, en fait, wow. si j'ai de l'acné. Et, euh, et ça a été dur, hein, forcément, quand on se rend compte de ça. Mais finalement, je trouve que c'est beaucoup plus facile de se dire ça que de mmh. se dire que c'est de la faute de, de l'univers ou euh, qu'on n'a pas de chance, euh, etc. Parce qu'au moins, on a le contrôle dessus. On a le contrôle sur nos actions. Ça, on, alors que… Enfin, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Et moi, je trouve que c'est beaucoup plus simple de se dire qu'on qu a, qu a le contrôle sur les choses et, et qu'on peut changer les choses. Moi, je, je préfère me dire que j'ai le contrôle sur mon business et que, que, que ce qui m'arrive, bah, finalement, c'est qu'un résultat de, de, des actions que j'ai mises en place. Et, et du coup, je, bah, quand, quand je suis face à une difficulté, je me dis, bah, OK, maintenant, quel état d'esprit je dois avoir pour me sortir de cette situation, pour mettre en place les bonnes actions qui vont m'emmener aux résultats que j'ai envie d'atteindre dans mon business. Voilà. Super, euh, Chloé, est-ce que tu aurais un conseil à donner à ceux qui, nous, euh, qui sont là et un piège à éviter que tu donnerais Ouais, c'est complètement hors script. Hein. Je envoyé, on t'avait envoyé quelques questions, mais là, tu imagines bien qu'on est parti très loin. Donc, euh, un conseil que tu aimerais donner euh, et un piège à éviter que tu aimerais euh, partager euh, le conseil ce serait euh, croyez en vous et euh, ne lâchez jamais en fait euh, c'est comme ça que vient, que vient le succès, c'est en continuant en s'acharnant même quand, même quand on est un peu désespéré euh, qui, et ça, ça finit toujours par payer en fait quand on, quand on s'accroche et, et qu'on croit en soi et si jamais on ne croit pas en soi, bah, du coup, les coachs sont là pour nous aider à, à croire en nous. Et un piège dans lequel ne pas tomber, euh, je dirais que euh, c'est le fait de, de ne pas s'écouter. Euh, ça, justement, c'est, enfin je dis ça parce que c'est le piège, c'est ma plus grande problématique du moment. En fait, euh, le piège dans lequel je tombe un petit peu, justement, c'est... Euh, on est, on est tellement enthousiaste à travailler dans notre business. Euh, euh, on a envie de, de, de faire, de faire les, les choses bien. Et, euh, et c'est important quand même de, de s'écouter et de se dire que bah, si on est fatigué, on est dans une mauvaise énergie et forcément, ça va se ressentir d'une manière ou d'une autre dans, une, dans notre business. Euh, donc, parfois, c'est bien de faire une pause <rire> et, et pour repartir plus fort euh, ça, je dirais que ouais, c'est le piège dans lequel ne pas tomber, c'est de vouloir en faire un peu trop. Okay. Wow, super, Chloé. Je te laisse le mot de la fin. Comment tu aimerais terminer cette, cet entretien Quel est le message que tu aimerais laisser aux coachs qui se lancent et qui veulent vivre de leur passion euh, je, je dirais euh, ça, ça rejoint un petit peu le fait de, de croire en soi et, euh, et de travailler sur soi aussi, euh, toujours se remettre en question et, et se dire que si nous, on est coach, ça veut dire qu'on a besoin d'être, euh, pas forcément d'être accompagné, mais au moins de s'auto-coacher nous-mêmes mmh. euh, et de mettre en place les conseils, les, enfin, d'appliquer pour nous-mêmes les, les conseils qu'on donne à nos coachés. Ouais. Cool. Très bien. Super, merci beaucoup Chloé. C'était formidable. Et euh, ben, euh, allez découvrir Chloé. Euh, en... Allez découvrir Chloé, allez voir comment elle, elle a évolué aussi et vous allez beaucoup apprendre en, en l'observant. Top, merci Chloé. Merci.